Se battre opiniâtre pour la commune, construire fougue la république sociale forge et sublime. Cette société des travailleurs, appuyer les efforts, tolérer les erreurs, soigner les meurtrissures, réconforter les vieux. Alors les Parisiens ils n'étaient globalement pas pour aller en guerre contre la Prusse, donc ça c'est l'Empire. Et puis après ils sont fâchés par la façon dont les gouvernements républicains, plutôt de tendance monarchiste quand même, ont géré la guerre et ont géré le siège de Paris qui a duré quatre mois. Ils ne sont pas d'accord de l'armistice qui arrive à la fin du mois de janvier 1871. Et plus généralement du fait que ce gouvernement n'est pas prêt à accorder des droits politiques que eux estiment être des droits pour faire fonctionner, en fait, une réelle démocratie. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, Adolphe Thiers, qui dirige alors le gouvernement de la France, euh, décide d'aller faire chercher en cachette les canons que des Parisiens avaient financés euh, pendant le siège de Paris, afin de désarmer le peuple de Paris. Et de façon euh, inattendue, euh, une partie de l'armée fraternise, en fait, avec ce peuple qui était venu s'opposer à elle, et commence ainsi ce qu'on a appelé d'abord l'insurrection du 18 mars et ensuite le début de la Commune de Paris. Ce 18 mars, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le peuple, quoi. le petit peuple qui s'oppose au canon. Les révolutionnaires n'avaient absolument pas anticipé cette date ni ce moment-là. Tout ce qu'eux ont fait sur les années 60 et puis entre 68 et 70, évidemment, on bah, revenir sur le devant de la scène. C'est eux qui sont organisés. Ils ont organisé les comités de vigilance. Une partie d'entre eux sont à la tête des bataillons de la Garde nationale. Donc ils vont reprendre la main assez rapidement, finalement, pour faire fonctionner Paris. Et puis il y a un autre groupe qui est apparu, qui est le comité central de la Garde nationale. Ce sont des bataillons fédérés de gardes nationaux qui se sont auto-créés dans Paris en septembre 1870. C'est eux qui ont défendu Paris et eux se fédèrent en désaccord avec la hiérarchie militaire classique. Et en fait, c'est ce comité central, c'est ces fédérés qui, le 18 mars, euh, profitant de l'insurrection à Montmartre, se rendent le plus rapidement possible à l'hôtel de ville, prennent la caserne du château d'eau, de la place de la République actuelle, et en fait décrètent que Paris sera libre à partir de maintenant. Alors le 18 mars, c'était le début des revendications comme notre 17 novembre. Aujourd'hui, nous avons repris notre rond-point comme les communards avaient conservé leur canon. Le comité central décide qu'il va remettre le pouvoir au peuple. Il proclame des élections qui ont lieu le 26 mars. Et le 28 mars, il y a une grande fête qui intronise les 80-90 élus de la Commune de Paris. Ils ont un ensemble de références, les communes. Ils ont effectivement la Révolution française euh, avec plusieurs dates, à la fois 1789 et donc l'insurrection de 1789, les insurrections de 1789. Ils ont effectivement la commune de Paris euh, donc de 1793. Il y a 1830, la chute de euh, la dernière euh, monarchie au sens euh, voilà, la plus euh, classique et absolue du terme. Et puis, ils ont quand même les journées de 1848. Il y a quand même un nombre assez considérable de gens qui ont fait 1848, qui sont là hein, de nouveau en 1871 et qui vont, mine de rien, euh, avoir une importance sur l'organisation politique, sur, justement, quelles erreurs ont pu être faites en 1848 qu'il ne faudrait pas refaire en 1871. Elle toujours lutté jusqu'au bout, toute sa vie elle a lutté. Et, et même les copains m'appellent Louise Michel, c'est un honneur, c'est un honneur. Chez les femmes, pendant longtemps on va parler uniquement de Louise Michel, alors pas, euh, pas à tort, parce que Louise Michel, elle a un rôle et une parole sur la commune qui sont extrêmement fortes et qui sont extrêmement révolutionnaires dans les deux cas. Elle, elle remet clairement, comme on dirait aujourd'hui, en cause les rapports de genre. Hein. C'est-à-dire, elle, elle modifie complètement la place d'une femme à l'intérieur de la société. Euh, elle ne veut pas d'enfants même si elle est institutrice. Euh, elle décide de prendre les armes, elle s'habille en pantalon. Les hommes étant dans les bataillons de fédérés, en fait, c'est les femmes qui font tourner Paris. Elles ont gagné une réelle place de citoyennes. Et d'ailleurs, elles s'appellent citoyennes hein, pendant la commune. Citoyennes, citoyenne Louise Michel, citoyenne André Léo, citoyenne Nathalie Lemel. On les retrouve dans les clubs. Et dans les clubs, c'est aussi là que parfois on convoque les élus pour leur dire on n'est pas d'accord avec telle décision, il faut revoter, il faut retourner à l'Assemblée. Donc on les retrouve dans les bataillons, comme ambulancières, comme vivandières, comme cantinières, et aussi pour certaines, même si c'est loin d'être majoritaire avec des armes. Et il y a notamment une organisation qui s'appelle donc l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins des blessés, qui dès la fin du mois d'avril commence à dire en fait il faut aller plus loin, il faut organiser le travail des femmes en appelant carrément à la constitution de chambres ouvrières et de chambres syndicales. Pour le coup, elles se font un allié de Léo Frankel, qui est donc le délégué aux questions du travail pendant la Commune, qui fait partie plutôt de la frange de l'Association internationale des travailleurs, qui s'écrit en 1864 et qui, a, qui, pendant plusieurs années, a eu un débat très important sur est-ce qu'on doit ou pas défendre le travail des femmes et donc organiser les femmes au travail. Et en fait, il y a deux franges pour le dire très simplement, une frange qui dit « mais les femmes n'ont absolument pas à travailler, leur rôle c'est l'éducation des enfants, c'est la tenue du foyer, ça n'est que comme ça qu'on peut avoir une société saine, sereine, etc. » Et puis d'autres qui disent « mais en fait, non seulement de toute façon, les femmes travaillent, donc il faut se préoccuper de leur salaire et de leurs conditions de travail, mais par ailleurs, leur émancipation ne passera que par le fait qu'elles aussi, elles travaillent. » et donc c'est plutôt cette deuxième frange hein, qui prend en fait le pas pendant la Commune. Il y a vraiment tous les éléments de la participation au débat politique, la participation au combat armé, et puis la participation à l'organisation économique de la société. Lutter obstinément pour la Commune, bâtir passionnément la République sociale, fondée magnifiquement cette société des travailleuses, reconnaître le travail. La commune qui arrive en 1871 euh, arrive à un moment qui est, euh, on va dire, un moment charnière pour le mouvement socialiste, puisqu'en fait, dans les années, toutes les années 60 ont été l'occasion de très nombreuses grèves par corporation qui euh, ont élargi de plus en plus les revendications qu'elles portaient. C'est-à-dire que c'est à la fois des revendications sur l'organisation de leur travail, sur le fait que euh, leur travail est exproprié par les patrons, sur la question du salaire va avec cette notion d'expropriation et puis du coup aussi sur la volonté pour les ouvriers de s'organiser par eux-mêmes puisque jusque-là les sociétés mutuelles étaient souvent en fait organisées par les patrons et cette organisation des ouvriers par eux-mêmes va souvent de pair avec la mise en place d'œuvres sociales internes à la corporation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est au chômage, qu'est-ce qu'on fait quand on, arrive, quand on est obligé d'arrêter de travailler parce qu'on est trop vieux ou parce qu'on est malade. C'est aussi la mise en place de cantines coopératives entre ouvriers, bon, voilà. donc, tout ça c'est les années 60, c'est beaucoup organisé donc, par l'Association Internationale des Travailleurs, avec euh, alors, des hommes qui vont être très importants hein, pendant la Commune, euh, Eugène Varlin, Benoît Malon, qui vont jouer des rôles soit au sein du Conseil, soit au sein des organisations communardes on est vraiment dans les premières formes du syndicalisme moderne qui va prendre son essor ensuite, toute la fin du 19e siècle et puis surtout au début du 20e siècle, avec la création définitive de la Confédération Générale du Travail. Et donc dans la commune, cette question de l'organisation des ouvriers par eux-mêmes, c'est une question centrale. Et les ouvriers boulangers ramènent pendant la commune une revendication qui date de deux ans auparavant, qui est celle de ne plus travailler la nuit. Eux s'estiment exclus de la société, exclus même du processus d'émancipation prôné par la par la Révolution, parce qu'ils travaillent en décalé et donc ils ne peuvent pas assister à des cours, ils ne peuvent pas voir leur famille. Voilà. et tout, Toutes ces choses-là sont posées extrêmement clairement par les ouvriers boulangers. On les, on les retrouve dans les débats de la Commune. Ce que fait Léo Frankel, il met en décret une revendication des ouvriers boulangers portée depuis deux années. Ils vont alors rendre l'école obligatoire pour les garçons et pour les filles. Il va y avoir la gratuité des fournitures scolaires. Et puis dans l'école va s'incarner euh, le programme de séparation de l'église et de l'État porté par les communards. Euh, on ne veut plus de sœurs et de nonnes comme enseignantes euh, ou comme infirmières. Et par exemple, les communards ils remettent en cause le principe du mariage en disant en fait on peut reconnaître euh, des enfants et une femme comme, étant, comme ayant un compagnon, même si ces personnes ne sont pas mariées, et des enfants comme étant des enfants légaux. anticommunards, qu'on appelle les Versaillais, c'est-à-dire en gros le gouvernement français s'est réfugié à Versailles, s'attaque euh, en fait à la commune et en fait, il y a une forme de guerre civile hein, qui, euh, qui commence dès, les, dès le 1er avril. Versailles bombarde euh, d'abord les, les pourtours de Paris et puis se rapproche progressivement de Paris et entre définitivement dans Paris, euh, donc avec une armée euh, régulière, euh, le 21 mai, et là commencent des massacres euh, de masse. Euh, des fusillades euh, partout, c'est-à-dire plus les Versaillais avancent à l'intérieur de Paris, plus ils fusillent. Il y a des témoignages hein, qui parlent vraiment de rivières de sang. Et On pense aujourd'hui euh, qu'on est au minimum sur 20 000 personnes tuées. Et donc ça va évidemment euh, avoir un impact extrêmement fort sur la suite du mouvement ouvrier qui va avoir beaucoup de mal pendant les années 70 euh, à à tenir, même s'ils continuent à s'organiser. Ceux qui ont réussi à s'exiler s'organisent depuis l'étranger. Il y a quand même des formes d'organisation qui perdurent, hein, notamment dans le bagne euh, en Kanaki, puisque donc, ceux qui sont condamnés ils partent sur deux bannes, soit en Guyane, soit en Nouvelle-Calédonie, donc vraiment à l'autre bout du monde. On les sort complètement de l'Hexagone. La façon dont s'organise cette répression durant donc, ce qu'on a appelé depuis la semaine sanglante, 21-28 mai, c'est qu'en fait, il y a une vraie volonté de, de punir, de punir les travailleurs, de punir les ouvriers, de punir le peuple de Paris, d'avoir osé euh, espérer qu'un jour il pourrait diriger sa propre ville et que des villes pourraient s'autodiriger. Et cette notion de punition, on la retrouve hein, vraiment dans les mots euh, des Versaillais. Il y a des choses qui sont absolument euh, abjectes en fait, hein, qui se déroulent. C'est-à-dire on fait sortir les plus vieux euh, des rangs en leur disant vous, vous étiez là en 48, donc vous savez que le peuple ne doit pas euh, s'autodiriger, dont vous serez fusillés les premiers. On veut casser la solidarité des travailleurs et des ouvriers et donc casser ce à quoi ils ont rêvé. il y a un certain nombre de réformes qui euh, vont dans le sens d'une forme de, euh, de proto-socialisation euh, des lieux de travail et de l'économie. En même temps, les communards ne sont pas encore euh, complètement anti-propriété privée. Donc euh, ça, ça, ça, ça fait partie des, des questions qui, euh, pour le coup, pour les syndicalistes actuels, ont un vrai intérêt parce qu'on est au cœur d'une complexité sur les enjeux économiques et sociaux euh, qui, en fait valent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de la propriété privée Qu'est-ce que ça veut dire exproprier Qu'est-ce que ça veut dire ré réquisitionner Qu'est-ce que c'est reconnaître le travail Comment on se répartit La question du salaire et du capital, tout ça, c'est au cœur des débats des communards. En tant que syndicaliste, c'est effectivement important qu'on se pose la question de la mémoire et de, de l'histoire de la commune de Paris et des communes autres d'ailleurs. Eux ont porté et ont construit des idéaux qui seront repris après, hein, dès les années 1880, donc après l'Amnistie, euh, qui fondent euh, toutes les grandes questions du syndicalisme, euh, notamment la Charte d'Amiens, euh, effectivement, sur la question de la séparation du parti euh, et des syndicats. Sur la question des femmes, euh, c'est quand même... C'est-à-dire, le, le, ce, ce qui va s'appeler ensuite le mouvement féministe euh, reprend très clairement des choses hein, qui ont euh, existé pendant la Commune. Il euh, y a aussi toute la question de l'intégration à la commune de gens qui ne sont pas de nationalité française, euh, des Polonais, des Italiens, des Hongrois, des Russes. Euh, c'est une question importante parce que du coup, c'est aussi finalement l'internationalisme en action à un même endroit qui est joué euh, pendant la commune de Paris. Euh, bon, et voilà, vous avez vraiment tout un tas de choses qui découlent en fait de euh, ces quelques, euh, de ces deux mois et demi qui vont être extrêmement importants. Il va y avoir des communards en France jusqu'au milieu des années 30, et donc ils vont eux-mêmes participer en fait à l'édification du mouvement syndical et du mouvement politique français. Ici, la fête c'est par ici, si c'est des canons qu'on crée de la friction, c'est si calmement manque, vient la révolution. Que notre république bouscule les vieilles reliques, ici les batignolles, la fête c'est par ici. Le peuple chante, danse, revendique en cadence, son pouvoir à lui et sa joie inouïe. Il applaudit à point pour qu'on l'entende de loin. Tier, tiers, méchant, tiers, le nabo malfaisant et le cœur saignant. tiers tiers.